Bonjour et bienvenue sur cette chaîne sur le bien-être et le sport. Aujourd'hui nous allons parler d'affirmations positives de développement personnel. Ces affirmations positives sont à écouter aux premières minutes du réveil le matin ou juste avant le coucher afin de permettre à votre subconscient de mieux traiter les informations. Pour que cet audio fonctionne, il est nécessaire de l'écouter pendant au moins 21 jours une période où votre subconscient automatisera ses affirmations positives de façon naturelle. Vous n'avez rien à faire si ce n'est de vous détendre, de prendre un moment de relaxation pour vous et de mettre une émotion à chaque affirmation que vous entendez. Si vous avez visualisé, je vous propose également de projeter une visualisation mentale de chaque mot que je dirai, en ressentant une émotion et un sentiment, ce qui permettra d'intensifier et d'accélérer votre processus de croyance. Les croyances que vous avez sur vous-même ont été construites par rapport à votre éducation, vos proches, vos amis, ou bien vos actes passés ou bien d'autres choses encore. Ces croyances vous empêchent parfois d'aller bien plus loin et d'atteindre vos objectifs tels que vous le souhaiteriez nous allons reprogrammer positivement vos croyances et votre cerveau. Comme Napoléon Hill disait, un célèbre écrivain, « Tout ce que l'esprit conçoit et croit, il peut l'obtenir. » Alors détendez-vous et mettez-vous dans une position confortable, assis ou allongé. Prenez trois profondes respirations. Et sentez la détente parcourir tout votre corps. N'oubliez pas de répéter mentalement et de mettre une sensation, une émotion ou un sentiment sur chaque mot que je vais prononcer maintenant. J'ai confiance en moi. J'affirme avoir droit à la vie que j'ai choisie. Je suis sûre de mes capacités de réussir. J'aime réussir. J'aime ma vie et la personne que je suis. Je reçois plaisir et abondance à chacune de mes respirations. J'ai confiance en la vie. Je me fie à mes sentiments. Je m'exprime librement. Je m'ouvre au bonheur chaque jour. Jour après jour, je me rapproche de mes objectifs. Je suis digne de réussir. Je suis digne du meilleur. Je choisis la confiance. Je choisis le respect. Je choisis la bonté et l'amour. Je suis calme et en paix avec mes choix. J'ai confiance en mes choix. La joie est dans chacune de mes journées. Je communique avec aisance. J'aime communiquer ma vérité. J'évacue les pensées du passé. Je pense le plus grand bien de moi-même dans toutes les situations. Je prends les bonnes décisions. Je suis capable de choses exceptionnelles. Je suis un être unique et extraordinaire. J'accepte le fait d'être quelqu'un d'unique. Je suis appréciée pour qui je suis vraiment. Je mérite la réussite. J'aime le bonheur. J'atteins les buts que je me suis fixés avec simplicité. Le bonheur est dans ma vie chaque jour. Je remercie la vie de m'apporter autant de joie.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 cet audio sur les affirmations positives, si cet audio vous a aidé, merci de mettre un pouce bleu, ce qui m'encouragera à faire d'autres vidéos de ce genre, vous pouvez également écouter mes autres vidéos avec quelques méditations et des conseils sportifs, si vous aimez la chaîne, vous pouvez vous abonner à la chaîne et partager cette vidéo si vous pensez que cet audio peut aider, euh, merci de la partager. On se retrouve très bientôt et n'hésitez pas à réécouter cette vidéo autant de fois qu'elle sera nécessaire pour avoir le bon programme positif. Merci à bientôt.